Je m'engage au législatif de Brest-Centre pour porter une candidature collective, humaniste et écologiste. Il est urgent d'inventer et de proposer de nouvelles formes d'exercice de la démocratie pour et par une réappropriation citoyenne. Si je suis élu, je propose donc une démocratie ouverte et réinventée à travers la mise en place de la sixième République, le non cumul des mandats la transparence de nos dépenses, la lutte contre le clientélisme et la corruption, le renforcement de la protection des lanceurs et lanceuses d'alerte. Cette démocratie ouverte et réinventée passe par et avec les citoyens et les citoyennes. Je m'engage donc à une élaboration participative et contributive des propositions de loi, la mise en place d'un jury citoyen pour gérer la réserve parlementaire, à instaurer les budgets participatifs locaux, à permettre l'accessibilité à l'information pour toutes et tous à travers le développement des logiciels libres, l'open data et la défense de la neutralité du net. Je m'engage aussi à favoriser la reconnaissance des langues régionales. Pour conclure, ces propositions de réinvention de la démocratie permettent de faire face ensemble aux impératifs écologiques et sociaux ainsi que de remettre le citoyen et la citoyenne au cœur de la construction des politiques.